Stratégie digitale, SEO, SIA, data, web design, social media, formation. Quoi Vous ne connaissez pas Médiaveille C'est l'entreprise dans laquelle je vous emmène bosser aujourd'hui, qui recrute, près de Rennes. Suivez-moi Bonjour, je m'appelle Florian, je suis responsable du pôle web marketing chez Mediaveil. bienvenue. Merci Florian, alors il paraît que Mediaveil recrute et que tu as un job pour moi. On en parle autour d'un café Avec plaisir, on y va. Merci. Florian, merci pour le café. Explique-moi le métier de Mediaveil et ses actualités. Alors MediaVey, c'est une agence en stratégie digitale. Notre objectif, c'est d'accompagner les clients à profiter au maximum du potentiel qu'offre le web. Euh, on est aujourd'hui près de 130 experts, on est répartis dans plusieurs pôles d'expertise. Euh, on a du référencement naturel, de l'ergonomie et du web design, euh, du social media, de la veille, de la création de contenu, euh, de la data, de la web analyse et euh, du web marketing dans lequel je travaille. Et alors justement, il paraît que ton secteur recrute en ce moment en effet, on recrute régulièrement sur les différents pôles et en ce moment on recherche un manager projet web marketing. Et alors ce job, il consiste en quoi en fait Alors le job de manager projet web marketing, ça consiste dans la gestion des campagnes web marketing pour le compte des clients de Mediaveil. Ça va de la définition de la stratégie avec le client, donc en fonction de ses objectifs, on va définir des leviers à mettre en place, des budgets, des axes de communication, etc. Euh, une fois que ça s'est validé, on met en ligne euh, les campagnes sur euh, Google AdWords par exemple ou, euh, ou Facebook Ads. Et une fois que ces campagnes sont en ligne, on doit ensuite les optimiser. Donc on a tout un travail d'analyse, de reporting, d'échange avec le client également pour, euh, pour partager les résultats et, et voir les éventuelles évolutions euh, qu'il faut amener aux campagnes. Et alors les qualités qu'il me faut si moi je rejoins ton équipe Alors si tu veux rejoindre euh, l'équipe, euh, il faut être euh, à l'aise avec les chiffres. Comme je te disais, on gère des budgets, on gère des, des retours sur investissement, etc. Donc il faut être capable de, de calculer tout ça. Euh, être rigoureux, un peu pour les mêmes raisons, on gère des budgets. Euh, et euh, être curieux, parce que le web évolue régulièrement, les plateformes qu'on utilise évoluent régulièrement, il y a souvent de nouveaux acteurs, etc. Donc il faut être capable de, de suivre ça. Euh, les deux. Moi je suis basé à Rennes, mais on recrute pour les deux, les deux villes, donc les deux. Technique, pour autant, il faut un bon relationnel pour pouvoir échanger avec les clients. Sans CV, on recrute régulièrement avec CV, mais aujourd'hui, on est sur une journée sans CV, donc on va dire sans. Afterwork, je suis pas du matin. Babyfoot. Ça dépend des objectifs du client, donc les deux. On travaille sérieusement, mais on essaye de faire ça dans une ambiance détendue. Florian, merci beaucoup pour la découverte de ce métier. Merci à toi. Moi j'ai d'autres entreprises à visiter, par contre vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre l'équipe de Mediaveil. Postulez, quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon moi j'ai adoré cette expérience d'emploi chez Mediaveil. j'espère que vous aussi. C'est une entreprise hyper bienveillante, accueillante, avec des locaux super sympas. Bon il faut aimer l'open space, hein, je ne vous le cache pas. Par contre, ça fédère un peu les équipes quand même. Et j'ai pas tout compris au langage. Hein. On dit SEA ou SIA, ça c'est sûr. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles expériences de job. Ciao